Les 5-8 dernières années, on faisait des super lois et on disait, dans 2040, 2050, vous verrez, alors là, vous allez voir ce que vous allez voir. Bon, nous, on n'a pas de chance, vous et moi, vous en tant que citoyen, moi en tant que président, nous, on doit prendre les décisions maintenant. Je ne peux pas vous laisser dire qu'on n'a rien fait. Pas vrai. Cet amendement vise effectivement d'ici 2040 l'interdiction des plastiques à usage unique, y compris ceux qui seraient recyclés, avec méthode, sans faire les choses, si vous me permettez. Cette expression un peu familière puf passe pouf puf passe pouf puf passe pouf